Bonjour, je me présente, Julien Tran, ingénieur commercial chez Newfield IT. Suite à la première vidéo, nous avons reçu énormément de demandes et nous vous en remercions. Quel est le thème de cette vidéo La numérisation. Parmi toutes les questions que nous avons reçues, nous avons sélectionné celle d'un de nos partenaires sur la numérisation et les codes barres Bonjour Newfield IT, j'ai un client qui imprime lui-même des codes barres Pouvez-vous me dire s'il est possible de numériser ses documents avec ses codes et avoir un renommage automatique c'est tout à fait possible et c'est surtout très simple en créant un Workflow. Mais c'est quoi un Workflow Workflow égale processus de numérisation. Pour cette démonstration, nous avons créé plusieurs codes-barres et chacun de ces codes correspond à un entrepreneur. Nous avons étiqueté un code barre par document et lorsque nous allons numériser, vous allez voir que le renommage automatique va être effectué. Pour cette démonstration, nous avons utilisé notre solution eCopy ShareScan. Bien évidemment, nous aurions également pu effectuer la démonstration avec notre seconde solution à notre catalogue, Autostore. Après avoir placé vos documents dans votre partie scanner, il suffit de sélectionner l'onglet code-barre configuré par un de nos consultants techniques. La numérisation des documents pourra ainsi être effectuée. Allons voir le résultat. Nous pouvons voir que nos trois documents numérisés ont bien été envoyés et surtout ont été renommés avec nos noms de fleurs. En effet, la solution e-Copy a bien reconnu les codes barres étiquetés dans chaque document afin d'assurer ce renommage. Nous avons donc vu qu'il était possible de numériser ces documents grâce aux codes barres tout en ayant un renommage automatique. N'hésitez pas à nous écrire et à poser toutes vos questions à info.newfeelit.fr, à vous abonner à notre chaîne YouTube et pour voir ou revoir notre première vidéo, cliquez ici. À bientôt